Juste pour savoir du coup, pour les, les couleurs, quelles couleurs vous avez mis principalement Ça dépend du skin... Attends, je vais t'envoyer une, euh, une preview de mon skin. Putain, <rire> <mascara> j'ai en, envie j en euh, <rire> de rien dire, mais juste à peine les... <rires> you can defeat me Gabriel, I have Moi, je vais faire mon youtubeur de qualité, hein, écoutez, hein, je vais présenter ah. le jeu, hein. D'accord. Alors, salut les gars, c'est B, et aujourd'hui, je vais faire tuer mes amis Bon, pour faire assez simple, si vous connaissez le gameplay à la façon de WarioWare, on aura plusieurs mini-jeux qui vont s'enchaîner. Certains, il faudra du mouvement, certains, il faut de la réflexion, et des fois, il faut faire l'inverse. Et à la fin, ça se termine avec un boss final. Voilà, rien de plus, rien de moins, bonne vidéo sinon. Voilà, maintenant, euh, faites vos blagues, là, maintenant. Ok. Sexe. Hum... Mmh. C'est trois enchaînements, ce sera dans l'intro. Ouais. Bon. Ok sexe, mmh. c'est ça <rire> Titre de la vidéo, sexe mmh. Ok. Mmh. <rire> Va sur la plateforme. Oh. Ok. Ah dégage Il me fait une plus grosse effort. Oui c'est bon Comment on pousse Ta mère Vite sur la plateforme Non le.. Mais. Ouais. Oh. Mais... mais comment veux-tu qu'on fasse Ah, la plus priant. Allez ratio oh, ouais. <rire> Ne t'as compris, je suis en bas. bas. <rire> <rire> mais putain, mais. Putain, un mais, merde, mais, un mais... Oh, mais ça oh qui, le, le boss. boss C'est moi. Le boss oh, j'ai un pistolet. Oh, pistolet, pistolet tain, laser. Bibi, enculé. <rire> On peut juste tirer mais mais, mais y'a rien qui m'attaque gratuit alors qu'il y a des qui a le drapeau. Vous avez tué un mon gosse. Ah, mais putain, y'a probablement qui me pute depuis tout à l'heure. Moi j'en ai un affût, c'est juste que je de l'enseignement. Ha ha ha Vous voulez voyer mon HP Yes Le drapeau Tous pas. sur le même drapeau Allez, je triche un peu. Allez, hop Allez, relation Wouhou Pff, Merde <rire> bah, Attends, il est où Putain, mais ça va le, le KJ Impact pack, là Oh wow, Genji, Genji là <rire> Hop là, ratio Ah merde Non Power Attends je vais de ah, vous tuer ouais. après mais c'est incroyable Non c'est pas incroyable. Enculé. Ouais. Attends la fin, ok pas de soucis. Aucun problème. Ah, Let's go oh, ça. Oh, <rire> Mais c'est un jeu de chat Ah ouais, a des combos y a des pour des gagner combos? plus de points. Ne saute pas Bah elle a pas compris C'est qui l'handicapé qui a sauté <rire> Merde. Je vous ai ah. subi. Y'a un qui a réussi. Oh, vite, vite Vite, vite Non oh, dit... Bébé, il m'a vu, il était en un... mode mais qu'est-ce qu'il fait là en mode de Oh Ah, ah. Moi, je Ça des Attends, précédemment bleu, c'est celle-là Ah bah, yes, j'ai gagné. Moi, j'étais sur du bleu. <rire> moi, j'étais sur du Moi, j'étais <rire> sur du bleu. <rire> Devon, ça c'est illégal. Ah putain je Mais merde, je... mon je... je... bon, clavier est QWERTY, oh, du coup, oh, je peux clavier pas. clavier est Regarde pas autour. Mais merde, j'ai regardé autour. Je bouge pas La finale entre moi et Dewan. Ah c'est autre chose Au circuit gelé Tiens, ratio les gars. les gars, attendez, je suis en train de faire Mais, les... Mais où est-ce qu'on trouve des boules en fait Il faut je faire clic droit dans le sol. Tiens, ratio Oh, j'ai touché Prover. Ah, encore Prover. Je peux pas bouger. Prover, ah, je, je l'ai. Qui a fait ça Qui ose C'est C'est pas vrai. Tu verras les stats. Mais est arrêtez de me focus, c'est la quatrième fois même que je suis freeze <rire> <rire> Non réel, arrêtez de me focus, c'est la quatrième fois que je suis freeze, genre, ouais, quelle merde Eh, moi, je t'ai ratio J'ai dit t'étais freeze quatre fois, qu'est-ce que j'ai fait T'as dit quoi, Je t'ai ratio D'accord, c'est bien. Ok, t'es le premier mort avec mon gros laser. Je t'avais prévenu. Astéro. Prover, je t'aime bien. Bon, oh, tue-moi, j'ai pas pu jouer. Tue-moi, c'est bon, j'ai pas pu jouer. Bon, FF. Non toi tu restes NON <rire> NON Euh C'est bon Mais les gars j'ai pas de parole numérique c'est ce <rire> baisé Putain j'ai plus de parolérique arrêtez Attends protection Je suis trop fort ça en C'est baisé c'est baisé c'est baisé Pouche-les Non mais pas moi Mais pas moi mais putain, il y avait... Il y avait la tête de propre. Oh, ça a fait bugger mon cerveau. Hein. Hop là, j'ai éjaculé. Bref. <rire> Pardon. Ah, il a marqué écrase un melon. Attention. Et pas un joueur en fait. Hein. J'espère que t'as pas aussi, Bibi. Oh, oh la boxe. Oh, c'est un autotote. Oh, let's go. Il <rire> y a un Mogus, un Mogus, un Mogus. Non. Ah. Un Mogus mort. Laisse-toi. <rire> oh non, non, non, non, la wow, la! Le, wow, le train, le train, wow, le wow, train, le train! Oh non! Oh wow, la Bibi! Bibi! Bibi! <rire> Bibi, trop fort! Bibi, trop fort! Il est duré! Mais putain! Et toi, <rire> pro, je te capte à chaque fois, on va voir là qui va faire le malin! Pourquoi on a pas joué? Bibi, si fort! Pourquoi on a pas joué? <rire> ah là, c'est tout de wow. suite les boss! Oh le duel! Bon bah, gg, t 1 Celui qui se fait tuer, il est puceau! Oh le compte, c'est encore gigantesque! <rire> <rire> oh là là, oh ça, oh ça joue gauche droite, oh ça joue gauche droite oh oh, oh oh, oh eh, mais Putain ça, je l'ai touché enfant, là Mais putain oh, okay. c'est C'est <rire> le, cas... <rire> <rire> oh, le cas culture La le <rire> Les gars vous avez, vous avez droit à des... Y a des... gueule Ah je sais Merci Mad Dog, merci Mad Dog oh, Temas ben, c'est la med. et aujourd'hui on va parler des Moi j'étais né, moi j'étais né je le savais Euh la capitale de... c'est... C'est miskine, comme Bibi, bref. Mais faut... Trop drôle, piste pute Ouais j'ai gagné Ratio Ratio Oh Le ballon prisonnier. Désolé c'était trop tentant ce que j'ai vu. Ok, you win Salut Attends, il y a une personne qui les cours là Eh madame dis Sonic, arrête de vouloir les ballons des autres Eh, not cool Non, non... De merde, ouais. <rire> ouais, ouais, ouais. Bonjour et bienvenue dans LE plateforme tombant Mais merde, je me suis suicidé Évidemment, il y a... Je le rouge. Venez, se pas C'est bon. Yes, je, juste oh bah, je suis pas nul Attends, Mais c'est quoi, orange Mais... Bah, Mais on ne connaît pas l'orange Bah c'est orange C'est rouge, ça, non Je pense, ouais. Ah oui, c'était rouge. Je... Eh, hey, ça fait réfléchir, ça, hein. Oui. Mais ça fait réfléchir Ça, c'est rose. Mais non, je mais je suis, suis tombé tu Oui Oh, c'est ma mère, la grande oh, la... <rire> Euh, Sion Mais ça, c'est bleu, il où le cyan. Putain, mais j'ai spawn de l'autre côté Non, mais ta oh, grande mère hein. <rire> Allez, ratio. Mais c'est quel bleu le Ratio qui, Ratio qui Tous le les deux. Électrique. <rire> Réel, c'est quoi ça? Oh c'est jaune? Mais... C'est jaune, non? Mais, mais... non. Ah, mais, mais, Hugo, Comment ça? ça c'est jaune. A ah, ce il dit: Venons, pousse pas après avoir jeté Hugo dans le vide. J'ai poussé personne. Ah, c'est quoi tirer la langue? Ça fait, non. Quoi ça fait attraper un joueur et ça le fait ramener en arrière. Mais quoi? Il faut que je d'ici? Vas-y, ça dégoûte. <rire> ça dégoûte. Vas-y, t'as bouilli. Rires Rires Bibi, tu tu Je m'en fous, c'était pour tout à l'heure. Pourquoi Rires Rires Rires Rires tout à l'heure mais quel culot de fils de putain <rire> oh, oh, oh Mario 4. Alors attends, espace euh, pour terrapé Ma manette, manette, manette, manette, manette Les gars voilà les Eh <rire> <rire> hey, mais c'est Mute City ou quoi là Date <rire> Déte Date ah, Prenez je vous rassure. Ouais, ça va, ça va, ça va. Mais t'as laisse-moi drifter là Bon la maniabilité, j'en ai des. Ah les objets, ouais, comment tu uses les objets Eux. Yeah. Ouais oh, le turbo Oh non y'a des connes Oh non les connes ça fait mal Tu sais ce qui fait mal Perdre la coupe Ma vie <rires> Oh non il va y avoir des pénalités Allez le moteur ah ouais. Ferrari 2019 Putain là, mais c'est qui qui a mis une grosse porte à l'arrière la là Mais c'est qui qui pose des portes là bon. Mais qui met des portes en plein milieu de la trage là, bon, vraiment C'est moi, bon, c'est moi, bon, c'est moi bon. Vous méritez ah, euh... Putain mais j'ai pas eu un objet je... Non, non Sonic, non Sonic Mais non <rires> Tu sais c'est mecs derrière, oh, non Sonic <rires> Let's go Pfff oh Ça va, je suis troisième. Les gars, bah, gars j'ai joué où avec, avec, avec allez, carte, c'est pas ça normalement. Allez, j'ai joué, j'ai joué Oh putain J'ai joué, c'était... Ah, c'est oh, pour moi, ça Ah, oh c'est pour moi, ça C'est Quake C'est Quake <rire> Pfff C'est moi, ouais, je suis en euh... premier, tais-toi Les gars, c'est Quake C'est Minecraft Le mec, il a pas l'arrêt. <rire> Salut. Salut Oh, les qui ah mais je voulais le jump mais, pour en fait Mais en fait Hugo ça sert à de me juger parce que je, je <rire> Ça sert à rien de me juger, bah, <rire> ça de me juger. <rire> On dirait avec son Twitter Ça sert à rien de me juger <rire> Mais mm. ouais je te vois Mais ta taron elle t'y en fait Oui T'arrête de me focus est-ce que je peux faire un kill j en j'en ai fait un, Quoi, je... Non mais toi, toi tu mais... t'es pris une balle au spawn tu bah, bah, t'as ouais. eu la visibilité du spawn Oh l'enchaînement le oh, le Baisse ta mère, j'espère que tu t'es fait aborder Wow. C'est vrai que j'ai failli être avorté mais bon c'est <rire> pas la peine de parler de bois comme ça quoi. Genre, ouais. ah j'ai deux armes, j'ai deux armes. J'ai pas deux armes. Soit la oui, corde. Ah oh, les gars on se pousse pas, non les gars par contre réel on se pousse pas. Ouais gars, ouais on se pousse le, pas, Le, allez. le premier allez. qui allez. pousse ça merci une putain. Ah réel, on le on premier qui pousse, pousse, pousse ouais. il est vraiment, vraiment nul. Hein. Oh putain mais t'es un grand ah, merde. T'as vraiment été chercher le crap ça de merde Oui, parce que je deviens... Parce que regarde qui a marqué à droite. Ah, <rire> d'accord. Ouais, <rire> je crois que je dois entendre un petit ratio dans l'oreille. Ce ouais, ouais. que j'entends aussi, bah... c'est le manque de déo chez certains joueurs. Allo, l'odeur se sent ici, allo <rire> C'est, Venant <rire> de la Belgique et venant du sud, quand même c'est chaud hein. Ok, okay. c'est oh. bon jeu, c'est bon jeu frère, c'est bon jeu. C'est bon jeu frère, c'est bon jeu, c'est bon jeu. C'est bon jeu, c'est bon jeu. C'est l'octode Oui, c'est bien le duel de Youtubeur. <rire> les gars, celui qui gagne, il a les droits sur la vidéo. Les gars, celui qui gagne, il a les droits sur la vidéo de l'autre. Patate au forain. Hein. Mais putain. Allez, Astéro qui gagne, Astéro qui gagne. Bon, tous bah, j'arrête l'enregistrement. Merci à tous pour cette vidéo. <musique> Sans tomber. C'est. comment ça s'appelle sur Minecraft Ah, c'est un snowball Pourquoi je me fais focus Qu'est-ce que c'est que ça J'ai je... <rire> vu Bidi il m'a regardé au fond là <rires> <rires> oh Non, non, non, J'aime bien Bidi on s'est regardé, on a fait bon bah Eh, <rires> j'ai quand même plus de points de, <rires> um... quand même de toi Non, mais t'es méchant, euh... hein. Normal frère oh. <rires> Normal frère Oh C'est quoi le larme derrière toi Non, mais on gagnait des points tous les deux Oh Ah, bah certes, mais. <rire> oh, le voilà Il moi Kevin, je parle ouais, <rire> Oh là, il y a une l'imitation pourrie Bonjour, je suis... Diabluis9, je suis suisse. Elle, non. Ah, ah, ah. <rire> Merde, Ça je crois que qu'il hein. m'a pas vu. <rire> le premier qui me pousse sa mère, c'est une grosse salade. Euh, okay, ok, je l'apprends. Oh,